Tu vas compter le nombre de personnes là-bas, tu vas rajouter les bassines. Quand on peut, tu vas encore me diviser ça. Chaque bassine, tu vas encore diviser en deux, deux. Quand je lave, je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau dedans. Éternel des amis, Dieu tout-puissant. Dieu trois fois saint. Apporte-moi les bassines. Il a besoin de bassines ici là. Mettons-nous en présence du Seigneur. Tenez des armées, nous venons dans ta présence aujourd'hui. Nous nous couvrons du sang de Jésus. Et Seigneur, nous te demandons de veiller sur ce que nous allons faire. Nous te demandons ta sagesse divine. Nous savons que ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce. Cette grâce que nous n'avons pas méritée. Père Très-Saint, je demande que tu ouvres l'esprit de chaque personne ici, que nous puissions comprendre ce que nous avons déjà en toi, ce que tu as déjà fait pour nous. Que nous ne venions pas à toi parce que nous avons fait, parce que nous avons trop prié, parce que nous avons trop... Mais que nous venions comme des enfants qui viennent recevoir ce qui est leur droit de naissance. Amen. Seigneur, je sais que tu ne fais pas de discrimination. Même si nous avons perdu nos parents, que ce soit le père et la mère, qu'on sache que tu as déjà tout donné. Si jamais nous voulons nous ouvrir... Je viens contre toute incrédulité, tout esprit de religion qui va vouloir vous enfermer dans un dogme particulier. Je demande la présence des chérubins, de la Vierge Marie, du Saint-Esprit. Je demande aussi à vos anges de vous ouvrir l'esprit, que vos cadeaux vous soient donnés au nom Amen. puissant de Jésus. Je neutralise tout esprit de contrôle à distance, je neutralise tout œil maléfique. Je neutralise aussi tout esprit de faiblesse, euh, toute mauvaise pensée qui va vouloir s'incruster au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Monsieur Mbappé, je veux de la lumière ici. Tiens, te plaît. Monsieur Mbappé. Oh, regarde. Oh, oh, viens allumer. là aujourd'hui. Non, je ne veux pas là-bas. Je veux ceux qui sont derrière. Mm -hmm. Si tu as mes encore, mais je ne veux plus ici là. Mm -hmm. Vous savez, vous devez comprendre que votre remis ma connexion mais j'ai pas assez d'internet votre vie va changer le jour où vous allez comprendre que mon père a fait de son mieux ma mère a fait de son mieux peut-être ils n'ont même rien fait maintenant moi je me décide à partir d'aujourd'hui que je prends ma vie en main on n'est pas venu pour accompagner les gens sur la terre on n'est pas venu pour avoir les gens dans les voitures ils tous les jours on n'est pas venu ici pour que d'autres personnes euh, euh, euh, qui ne savent pas comment dire, ils passent des clabousses avec, avec la voiture pourquoi tu fabriques ton produit, tu ne vends jamais, mais tu sois toujours dans le besoin Il y a la maman, si tu, étais, tu es venu avec tes deux enfants, ils t'aient demandé, tu as lancé la coupe pour eux, tu dis non. Et suis sûr que c'était question, il y a plein de choses que tu n'as pas fait pour eux. Tu as lancé pour une maman. Ok. Maman, je ne suis pas ici, là, seulement, bon. je ne suis pas là pour je te prends comme un exemple. Si vous voulez, vous faites tout ne faites pas. c'est que quand elle parle dans mes vidéos, celui qui comprend, il fait, celui qui comprend, il ne fait pas, tant mieux. Ce qui est sûr, que quand tu vas avoir ton argent, même la dime parfois, vous oubliez les vignes de me donner. Mais quand tu es bien, ça commence d'abord sur ton corps, sur ton propre corps. Et je crois que vous, vous pensez sûrement que la fête, sera facile. Non, je suis sûre qu'elle va commencer, ça va aller. La spiritualité, c'est la détermination. J'étais ce matin dans un, dans, à Tchopéyam, je me suis assis, j'ai vu comment le manager leur parlait. Et je me suis rendu compte que les problèmes qu'il a là-bas avec ses employés, c'est les mêmes problèmes que j'avais avec mes employés ici. Les enfants camerounais n'ont pas de caractère. Ils sont habitués à tout abandonner. Tu es là, tu as 22 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans. Tu t'attends à ce que ton père fasse tout pour toi. Même, les, même 45 ans, vous attendez que ta mère ne te. Tu es en Europe là-bas, ça fait combien d'années Tu as 45 ans, tu t'attends à ce que ta mère pas te fasse ton travail spirituel Réveillez-vous. Et vous que dans la fin, ce, ce n'est pas question de dire que j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. Je connais des gens qui n'ont presque pas d'argent. Il y a une femme qui est venue dans la, la télé que j'ai fait la semaine, le mois passé. Elle vend les tomates Quand on se présente elle, elle, vend les tomates au marché. Mais elle est assise ici avec nous. Donc vous devez comprendre que votre vie va changer quand vous allez vous lever vous-même et vous allez commencer à dire que « gars, je suis fatigué de la situation-ci. » Sinon, ta mère va travailler sur un certain C'est pour ça que tu vas souvent quelqu'un, quand sa mère meurt, c'est comme si tout s'appelait fini sur la terre. « Ma mère était mon tout. Ma mère était mon tout. » Parce que quand ta mère faisait les choses, elle peut-être que prends ça même, tu me laves toi-même avec un nom. Non, oh, la mère se dérange. Dieu n'est pas impartial. Moi, il vous dit, cache. On n'a pas venu ici, -là pour les, les, les, les, tu as peut-être les Américains qui sont riches. Tu as les Camerounais qui sont censés être pauvres pour toujours. Et tu as peut-être les Nigeriens qui ont un peu l'argent. Non, c'est bon comme ça, tu peux laisser. Je veux plus personne ici, là. Vous tombez sur ma page chaque jour. Vous écoutez, ah, mais oui, ce qu'elle dit là, c'est intéressant. Hein. Vous pensez que je vais courir derrière vous. 98% d'entre vous, oh, mes parents n'avaient rien fait. Ma mère n'a jamais rien fait. Oh, mon père n'a jamais rien fait. Toi-même, tu vas comprendre à un niveau que si ma vie change, c'est parce que moi, je me suis levée. Et je pense que c'est la meilleure place. Quand tu sais que j'ai fait que A, ça m'a donné B, Demande, tu sais que si elle veut monter encore, je ne vais pas faire autre chose pour que ça monte. C'est pour ça que vous allez dire qu'il oh, est dans la secte. Oh, il est dans ceci. Parce qu'on a dit à la personne que lave-toi chaque jour à minuit. Il s'est levé à minuit, il s'est lavé. Vous êtes des situations si, où vous dites que parte là-bas à quelle heure. Ah, moi, j'étais fatigué. Hein? Je dormais. Je, je. Ah ben. Vous les voyez, quelqu'un va barrer la voiture, il va sortir pour continuer le carrefour une fois. Quand même, ça tout là, il va entendre sa voiture partir. Parce qu'il a compris qu'il n'est pas à faire ce qu'il faut. Et la spiritualité, ce sont des principes que certaines personnes ont compris. C'est celui qui applique fidèlement. S'il pleut, par exemple, tu te dis, ah, moi je suis en fer, ou bien tu es en, tu es en sel, je ne sais pas trop quoi. Tu dis que tu n'as pas besoin de parapluie. Tu pars dans la pluie, tu commences à marcher. Bien sûr, tu seras mouillé. Une autre personne, sa voiture est garée dans le garage, dans la maison. Il entre dans la voiture, il conduit, il traverse toute la pluie, il arrive dans notre endroit, il sort dans l'immeuble. Même une goutte de pluie ne va pas le toucher. Pourtant, vous avez marché sous la même pluie pour vous rendre à deux endroits différents. Comprenez que la spiritualité répond à des principes que vous avez mis en place. Donc, on donne son pouvoir à quelqu'un. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas dans ma main. Je ne suis qu'un guide, et je vous dis ça tout le temps, je ne suis qu'un guide spirituel. Je suis là, je vous guide, et vous partez faire ce que vous avez à faire. Les gens vont venir me dire, waouh, je suis allé j'ai lancer la poule, j'ai vu mon père dans le rêve. Waouh, wow, peut-être que depuis que 15 ans que ton père est mort, tu ne savais même pas que ton père est là. Tu ne savais pas qu'il y a quelque chose que tu peux faire, tu vois ton père dans le rêve. Maintenant, je vous dis, si vous écoutez mes vidéos, vous savez que j'en parle tout le temps. Vos ancêtres ne sont pas morts. Le corps n'est plus là physiquement, mais l'esprit est là. Et c'est vrai qu'ils sont déjà morts, mais ils meurent d'envie de vous aider. Donc, voilà le lavage qu'on va faire aujourd'hui. J'aimerais que chacun comprenne. J'ai demandé qu'on vous donne les papiers pour que chacun écrive sa page, sur ça. C'est parce que ta mère a écrit pour toi qui va marcher pour toi. C'est parce que ta mère a écrit pour toi qui va marcher pour toi. Et si ici, quelqu'un ici-là, il pense que... Ah, qu'est-ce qu'il se mentir fait ici-là Vraiment, qu'on fasse vite après, je rentre. Si tu es décidé, tu dis que c'est bon, je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de rester à la maison. Je suis fatigué de... Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie que vous avez pensé que c'est bon. Dieu va prendre chacun là où il y a sa foi J'ai dit encore Dieu va prendre chacun là où se trouve sa foi Si maintenant tu fais la paresse Ne t'inquiète pas Il y a une dame qui me disait tout à l'heure Ça fait 2-3 minutes là-dedans Voilà, sa soeur est partie dans une église Elle s'est fait baptiser Je lui dis que ma chérie C'est chacun qui sent dans son corps Laisse-la là-bas Tu vas parler n'importe comment Le jour où ça sera fort sur elle et Elle est prête elle va te dire, tu me faisais me laver avec le sel depuis, que c'était quoi encore Soit elle va même commencer, elle me masser se laver avec, c'est quand tu vas voir que tu vas dire, ok, ajoute maintenant ça ou tu ajoutes ça. Toi arrêter, arrêter vos affaires là. Donc on va lire le psaume 119. Et quand on fait le lavage, je vous ai déjà dit que c'est la bagarre. chacun bagarre sur sa part de destinée. Celui qui est calme, ah, tu sais, depuis que tu m'as lavé, je n'ai rien senti dans moi. Je ne sais même pas, c'est comme si on n'avait rien fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Le psaume 119, à partir du verset 1. Je suis heureuse parce que je suis intègre dans ma voie. Je marche selon la loi de l'éternel. La loi qu'on vous a dit à l'église et la loi réelle de l'éternel sont deux choses différentes. Dieu a des lois. Il y a les sacrifices, il y a les offrandes, il y a le lavage. Jésus, parfois, il envoie quelqu'un qui va te laver dans telle eau. Le ministère de Jésus a commencé quand Jean-Baptiste l'a lavé. Donc, le lavage a plein de mystères. Avant que Jésus ne parte, il a pris tous ses disciples, il a lavé leurs pieds. Il a dit, si je ne vous lave pas, vous n'avez aucune part en moi. C'est-à-dire, c'est un acte physique que je fais, mais qui a une connotation spirituelle. Et à chaque fois que je, je vais sur moi, si j'ajoute à cela des intentions, j'ajoute à cela une pensée ou un désir ou une demande, j'ouvre un portail spirituel pour recevoir mes réponses. Il y en a ici, là, vous avez besoin d'argent. Bon, c'est vrai que tout le monde a besoin d'argent. Il y en a, vous voulez que votre business marche. Tout ce qui concerne votre vie est relié à votre personne. Que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, que ce soit ton business, ton magasin, que ce soit euh, ton diplôme, que ce soit l'emploi, le, que ce soit euh, ton visa, ça porte ton nom. On dit le mari de Jocelyne, le bureau de Jocelyne, la maison, la voiture de, ça veut dire que c'est relié à toi. Et c'est ce que tu dis de cette chose qui se passe. C'est vrai que vous ne pensez, vous ne savez même pas. « Ah, tu sais, mes enfants sont têtués. » Ne t'inquiète pas, ils seront têtus parce que toi-même, tu avais dit. Les enfants de Jocelyne sont têtus. D'ailleurs, j'annule ça, mes enfants ne sont pas têtus. Si tu as dit peut-être que mon business, ah, vraiment, les affaires ne mangent pas trop. Ah, la boutique de Jocelyne, là, parce que toi, tu as ouvert ta bouche, tu as dit. Donc, je suis heureuse parce que, 119, le Somme 119, verset 2. Je suis heureuse parce que je garde les préceptes du Seigneur et je le cherche de tout mon cœur. Je ne commets point d'iniquité et, et je marche dans ses voies. Seigneur, tu as prescrit des ordonnances et je les observe avec soin. Vous allez voir que Dieu, c'est un Dieu de. Il donne des instructions. C'est ce que les, les, les jeunes d'aujourd'hui pensent que, comme ils sont têtus, ils sont très intelligents. Ah, moi, je vais faire ce qu'il veut. I'm going to do what I want. Le monde, c'est aussi vieux que. Je ne sais pas ce qu'il peut vous dire. Rien n'est nouveau. Si les gens, il y a cela des années, ils ont eu du succès parce qu'ils faisaient leur lavage. Toi, tu viens, tu dis « Ah, moi, il n'y a pas besoin de lavage. » Ok. Va, tu souffres. Va, tu souffres. Et c'est ce que vous rejetez et que vous jugez. Vous allez voir d'autres personnes vont partir, ils vont faire. Et beaucoup de gens de vos familles, des cousins, cousines, tantes, ils connaissent. Un jour, j'ai un monsieur qui m'appelle et me dit que le lavage à l'urine, il se rappelle que sa tante et son oncle avaient des cousins de la maison où ils vivaient. Ils pratiquaient ça depuis qu'il est petit. J'étais au Gabon, il me voit en haut comme s'il m'arrête. Il m'interpelle, il, il me dit que le lavage au pipi, je me suis rendu compte que ma tante et mon oncle faisaient ça depuis que je suis petit. Je lui dis devant que tes cousins sont où? Ah, ils, sont tous, ils ont des bons postes dans le ministère ici. Là. Ils ont, ils ont, ils ont. Je lui dis, ok, est-ce que toi, alors tu fais maintenant le lavage là? Bon, je me débrouille, j'essaye. Beaucoup de membres de votre famille connaissent ces choses et ils ne vous disent pas. Ils ne peuvent pas te faire en cachette. Maintenant, quand il vient, j'expose, je montre. Comme vous voyez ma tête, je ne ressemble pas à ce qui vous plaît. Je dis que, ah, je vais voir un jour je vais faire. C'est chacun qui va sentir ça dans son corps. Beaucoup d'entre eux, qui n'avez pas sur ma page, ils connaissent. Certains viennent me dire, en inbox, ils me disent que non. Vraiment, ce que tu entends dire, là, tu te donnes des choses aux gens que les gens ne comprennent même pas. Seulement, le lavage au sel, ça, ça change la vie des gens. Tu te laves au sel. Non, tu vois de temps en temps. Tu veux que je me parle pour qu'on n'a rien à se dire. Verset 9. Comment le jeune rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole Dieu va te donner des instructions. Je vous en parle ici. Il y a les dons à l'orphelinat. Il y a les dîmes. Il y a les offrandes. Il y a lancer la pour au village. Il y a les sacrifices. Il y a tellement de choses. Si quelqu'un me suit, après il vient dire Oh, ma vie ne marche pas. Il dit Tu te laves au sel. Euh, tu es même pas tu pour le village. Euh, tu vas alors quoi Si même la base, tu n'as pas commencé à faire. Donc, j'espère qu'à la maison, vous avez pris du temps pour apprêter votre pas d'eau de pour faire votre lavage. Donc, on va d'abord passer par la purification. On va prendre le Somme 51 que vous allez répéter. Comprenez que personne ne décide sur votre vie Comme vous Même pas vos parents Il y en a parmi vous ici Que vos pères vous ont vendu Vous ne savez même pas Ton père t'a vendu Mais toi, voilà que tu es en train de voir un peu Tu es en train de commencer à, Ça marche un peu, un peu, un peu un peu, Parce que tu vois que tu as commencé à faire ton travail spirituel fidèlement On pas tu te donner quelque part Hey, mon argent commence à venir, je fais aussi les deux voir l'argent. J'ai passé dix ans, tout ce que faisait, ça tombait seulement. Tu arrives dans quelque part, on te donne le traitement, tu te dis que je vais faire. Tu pars, tu ne reviens plus jamais. Parce qu'il y a un truc qui te contrôle. Donc, on va répéter ensemble. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta, mise, ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Efface transgression. Vous allez maintenant dire votre nom. Lave-moi complètement, moi. Tu dis ton nom. Moi, moi, Georges, lave-moi complètement. Non, vous, vous, vous bouge, là. Est-ce que vous savez que c'est dans bagarre là Vous savez ça hein? Vous savez pas qu'on est dans la bagarre maintenant Et je veux rappeler ceci. Peut-être vous avez fait un lavage le mois passé, suis passé, je ne sais pas. De la même façon que physiquement on doit se laver pour enlever la saleté sur soi. Spirituellement, il y a des choses qui s'ajoutent sur toi tous les jours. Tous les jours. Donc, Éternel des armées, armées. lave-moi, Jocelyne, Lave Jocelyne, complètement de mon iniquité. iniquité. Purifie-moi de mon péché. Je reconnais, Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et je sais que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité. Purifie-moi de cette iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur, de ce péché. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais pénétrer en moi la sagesse Purifie-moi avec l'isope Et je serai pur Lave-moi Quel que soit le tribunal spirituel Terrestre Céleste Marin Dans lequel j'étais accusé Justifie-moi Seigneur Libère-moi de tout fardeau Éternel Annonce-moi L'allégresse et, la et la joie Et les eaux qui sont brisées en moi, les sont brisées en moi Se réjouiront J'appelle toutes mes richesses, toutes mes richesses des, quatre de des quatre coins de la terre Je restaure mon étoile, Je restaure mon étoile. Seigneur crée en moi un cœur pur pu. pu. Donne-moi les pensées pures Donne-moi pu. Donne la vision de mon futur je me libère de tout environnement maléfique. maléfique. Délivre-moi de tout sang qu'on a, qu a versé. Contre moi. Contre moi. Sang d'humains. Sang d'animaux. Délivre-moi, Seigneur. Délivre Seigneur. Délivre Seigneur. Par le sang de Jésus-Christ, Jésus je déclare que je suis libéré. libéré. Rends-moi ta, Rends ta joie, Seigneur. Mets en moi un esprit de bonne volonté. Mets en moi de de moi de Éternel, délivre-moi. Délivre Ouvre mes lèvres. Ouvre mes lèvres. Je, reçois le je reçois le courage. Je refuse la peur. Je, la peur. je, déclare, je déclare à partir d'aujourd'hui que, que, que tout ce que je touche va marcher. Je déclare tout endroit où j'ai déposé, déposé mon dossier, on va m'accepter. Au, Au nom de Jésus, lisez ce qu'il y a sur votre papier. Seigneur, je te confie tes enfants. Éternel des armées, je viens ouvrir les cieux. Après Yahweh, nous venons détacher chaque personne qui est représentée dans ce lavage. Nous venons les détacher. Nous venons défaire leur lien. Nous déclarons que tout endroit où ils ont été attachés. Selon Matthieu 18 au verset 18 et 19. Nous nous accordons et vous nous venons les détacher. Tout destinée qui a été enterrée ici tout talisman qu'on a enterré en prononçant votre nom ou le nom de votre famille je déclare que ces talismans sont détruits ange Michael je t'envoie dans les concessions au village là où on a enterré les objets spirituels on a pris les cheveux, on a pris les, nombres, les cordons umbilicaux. on vous a attaché on vous a enterré là-dedans je vous libère j'ouvre vos yeux vous ne connaissez pas demander, je vois que vous demandez comme si vous étiez à la boutique là-bas aller Seigneur, je restaure mon mariage Seigneur, je voilà mon âge, je dois être marié Seigneur, mes enfants doivent avoir une situation financière Bougez le Seigneur dans votre prière Moi, voici depuis combien d'années, je n'ai pas de papier Seigneur, je dois défier tout ce que les gens ont dit sur moi mais tu ne vas pas t'en sortir Tu ne vas pas avoir les papiers Éternel, sauve-moi tout homme qui s'est intéressé à moi et qu'on a découragé, éternel, je le rappelle, Papa Yahweh, ouvre ma destinée maritale. Seigneur, ouvre mon utérus pour que j'enfante. Seigneur, le business, c'est si que je viens le mettre sur pied. Je déclare qu'il ne va pas tomber. Seigneur, nettoie toute mauvaise pensée de mon esprit. Toute personne qui est envoyée pour me détruire. Dans mon entourage, mauvaise compagnie. Je m'en libère. Toute personne qui a attaché mes enfants. Je touche mon nombril maintenant, Seigneur, et je détache tout le qu'on a fait sur mes enfants pour les emprisonner. Détachez vos enfants au nom de Jésus. Détachez vos enfants. Les demandes de visa qui sont bloquées là-bas depuis. Seigneur, je donne 7 jours pour qu'on appelle mon enfant. Je déclare que l'enfant va voyager avant la fin de cette année. Tu as demandé l'asile depuis, tu es bloqué. Seigneur, je mets l'accélération sur mon dossier. J'enlève la faiblesse dans mon corps, j'ouvre ma gauche. Mettez la main sur la gauche, j'ouvre ma gauche. Seigneur, je déclare que j'ouvre ma gauche. Je n'ai plus peur au nom de Jésus. Je n'ai plus peur, Seigneur. Toute personne qui m'opprime dans le rêve, je suis victorieux au nom de Jésus. Déposez la main sur le ventre. Tout esprit serpent qui a été déposé dans mon corps, tout mari de nuit, toute femme de nuit, qui vient voler mon argent, qui m'empêche de me marier, qui m'empêche d'enfanter, qui empêche en fait, qu'on s'intéresse à moi. Je déclare que tu meurs maintenant. Parce que lavage, tu te décomposes. Toute prison spirituelle et physique dans laquelle je suis. Tu es dans une maison, tu veux sortir de là depuis, tu n'arrives pas. Tu accumules l'argent comme ça, l'argent disparaît. Tu l'argent, la maladie sort. Le visage de l'enfant que tu attends depuis, ça fait un an et demi, on t'a besoin de réponse. Toute personne qui a attaché mon enfant dans sa maison. Les enfants, là, voyagent, ils viennent me trouver. Ouvrez vos bouches, vous demandez. Tout produit de ma terre tu as cultivé le champ tu as les produits en main ça ne sort pas tu as ouvert le magasin tu as investi les 5 millions voilà le magasin qui est ouvert tout mauvais employé tout mauvais client toute poudre maléfique toute incantation qu'on est venu faire pour bloquer mon activité je viens annuler par la puissance de ce lavage je déclare quelqu'un veut déposer mes pieds dans ce magasin je vais déposer mes pieds dans ce dans, ce, dans cet endroit je déclare la libération au nom de jésus toute force qui m'a attaché, toute force qui m'a attaché, qui me suce mon énergie, qui me suce mes idées, je déclare que je suis libéré. Isaïe chapitre 10, verset 27. Je déclare qu'aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui c'est le jour. Seigneur, à cause de l'onction, tu as dit que le joug sera détruit. Tout joug familial, tout fardeau familial dans lequel je suis, tout chou. Tout puits qu'on a creusé, on a mis les membres de ma famille, moi-même, maman, m'a mis là dedans. Je viens me sortir de là. J'enlève tout fardeau de mon cou, de mes épaules, au nom de Jésus. Je fais éclater les chaînes qui m'ont retenu, au nom de Jésus. Luc chapitre 4, au verset 18, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il me libère de toute prison. Je reçois mes papiers, je reçois mon visa, je reçois... Il y a même les trucs que tu as commencé à, par, à, par, à parler avec ton enfant. L'argent est parti. J'appelle l'argent dont j'ai besoin pour finir les papiers de l'enfance. J'appelle l'argent pour payer son billet d'avion. J'appelle l'argent pour payer les procédures dont on a va en train de commencer là au nom puissant de Jésus. Libérez vos enfants. Tous ces coeurs dans lequel on a mis mes enfants. Si vous n'avez pas écouté vos enfants, mettez la main sur le nombril. Tous ces coeurs dans lequel on a enfermé mes enfants. Ma famille. J'intercède ici au nom de ma famille. Je libère mes frères, je libère mes soeurs, il n'y a pas l'entente dans le foyer. Quand tu dis ah monsieur dit ça pas B, quand vous pensez à quelque chose le matin, à midi vous faites autre chose. Je chasse de notre maison, de notre foyer, de notre lit conjugal, tout esprit négatif, tout esprit de découragement, tout esprit de zizanie, je le chasse, je mets l'harmonie dans mon foyer. Genèse 2, verset 24. L'homme va quitter son père et sa mère. Il va s'unir à sa femme, il va devenir une chair. Je déclare que toute troisième personne qui a voulu nous séparer. Tu meurs aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tu ne Tu dois Mettez, une, mettez la main droite dans l'eau, vous me mettez sur le visage, mm -hmm. vous essuyez le visage. Je déclare que tout voile qu'on a mis sur moi, pour me bloquer, pour faire qu'on ne me voie pas, pour faire qu'on ne me donne pas ma faveur, qu'on ne me donne pas mon argent. Les dettes que j'ai dehors, je déclare que je rembourse, les personnes qui me doivent, j'appelle cet argent. Tout ce qui fait que quand on pense à moi, on ne me répond pas. Je vais même quelque part, on me déteste pour rien. J'enlève le voile de rejet sur moi au nom de Jésus. Je reçois mon mariage. J'appelle cet homme qui a de l'argent, cet homme qui est beau, cet homme avec qui on m'a fait de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. On va continuer ici là sans vous Facebook. Bye bye.